preguntar à les Français trois paroles pour désigner une nationalité ou un pays. si je les dis, colombia dis palabras trois paroles pour désigner «Colombia », Si je dis México, trois paroles, etc., etc. Salut tout le monde, ça va Tranquille. On peut décrire trois mots euh, pour désigner nationalité. Donc, si je ne vous dit pas en Brésil, trois mots pour désigner... Allez, foot, le Brésil, foot. Foot, ça ouais, fait un, ça un ça mot, ouais. les, les meufs. <laughs> meufs. <laughs> les meufs, <laughs> <laughs> les meufs. <laughs> <laughs> <laughs> foot là, c'est pour YouTube. Ah, c'est quoi la chaîne euh, Michel Frances. Voilà. On continue avec un autre pays, vous prends un petit mot ouais. Mexique Cartel, cartel, ça bien. fait un mot Mexique, il euh... faut euh... le dégrader, faut le rentabiliser. Mexique, le Mexique, euh... la plage. La nourriture, la nourriture. Mais la nourriture, la nourriture. C'est à cause. Ouais. C'est à cause. Allez, on termine la dernière pays, je sais pas, la Chine. La Chine La Chine, merde. Pour le Covid je pas. Il a <rire> non <rire> un petit bon bah sexe. Pas d'autre mot Non On autre pas de pas problème du coup. C'est sympa non. les gars. Allez. Les gars, ça va oui, ai Alors, trois mots pour décrire euh, le Mexique. Par exemple, trois mots. Euh, euh, la bah les, tacos. les tacos. tacos. Ouais. Ouais. Ouais, as fait un mot. La drogue. La drogue. La drogue. Ouais. Ouais. <rire> les cartels. Cartel, <rire> les, cartels <rire> les cartels. ok. <rire> euh, trois mots pour l'Argentine. Messi. Messi, ouais. Foot, si. foot, Maradona. Ouais, bah du coup, Messi, foot, allez, la troisième. Si, la danse non ouais, dans ça, ouais. mais quoi, Je sais pas. Mais si il y a des danses ouais, mais ah ouais. Ça le ah tang, ouais. pas connais le, le, le tango, ah tango, ah ah le tango non. Mais non, le tango c'est pas gentil. Du coup, un dernier petit pays, l'Espagne, trois mots. L'Espagne, pas food, des filles, des filles, des filles. ouais, la Chaleur, chaleur. Ok, bah merci les gars. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous pouvez en fait décrire, je vais vous dire un pays, vous vous décrivez le pays en trois mots. Donc par exemple, si je vous dis euh, le pays, par exemple Pérou, trois mots pour désigner le Pérou, vous diriez quoi. Pérou, très beau pays. Très beau pays, ouais, ça fait un mot. Euh, Lima. Lima, la capitale, ouais, il voilà. un troisième truc. Et puis trois de trucs, et, et, et truc, euh, les gens toujours souriants. Les gens souriants, OK, OK, très bien. Euh, on change de pays, euh, par exemple, le Chili. Chili. Alors, ouais, Chili... Euh... C'est vrai qu'il c'est un peu compliqué. Peut-être un peu compliqué, oui, tout oh, Toujours des gens souriants, ouais, je aussi. vois, de toute façon. Le soleil. Le soleil, ouais. Et hein, Les euh... géographies bizarres avec le pays. Il voilà, mais une... un peu. <rire> mais bon, un oui. peu là. Ok, ok. Et maintenant, le dernier pays, l'Espagne, trois mots. L'Espagne, j'adore. Ouais. Voilà. Euh... D'autres mots <rire> D'autres mots, ouais. L Écrire un ouais. espagnol ou leur culture, euh, quel, quel mot comme ça vous vient de l'esprit euh... La... La favela. La favela, ok. Voilà. Et puis. Euh... La mer. La mer aussi. Voilà. Ok, bah, je vous remercie, monsieur. De rien, à votre service. Merci. Il faut dire en fait trois mots pour dire euh, qu'est-ce que vous pensez du Brésil trois mots. trois mots. Trois mots qui vous viennent à l'esprit, euh, si je vous dis Brésil. Ou Brésilienne, ou Brésilien, trois mots. ça, oui. bah, oui. Apparemment, on me dit France, euh, un mot, ce serait fromage. Par exemple, ça mange beaucoup de fromage. Oui. France dit euh, drapeau français, je sais pas. Oui. Brésil, qu'est-ce que vous disiez euh, Bravo. Bravo Oui, ouais, pourquoi bravo Pour euh, le football ou... Eh, oui. Ok, ok, ouais, donc ça fait un mot. Un deuxième mot pour Brésil, je sais pas, euh, sur les climats par exemple. Je dire bête. Bête, animaux, quoi. Un peu d'animaux, ok. Et un troisième mot Les Les Bogos <rire> Ok, ben bah je vous remercie, monsieur. Au En fait, vous devez dire trois mots pour désigner une nationalité ou un pays. Par exemple, si je vous dis Brésil, trois mots pour décrire le Brésil. Ouais, carnaval. Beaucoup, ouais, beaucoup carnaval, et un troisième. Et la danse. Et la danse. Ok. Si je vous dis Colombie. Euh, cocaïne. Cocaïne. Ok. Ouais. Ça fait un mot. Euh, Escobar. Escobar. Ça fait deux. Ouais. Et. Euh, je, veux de <rire> non, je veux vivre. Il habite où ça. Non, je de vivre. Ah, je veux euh... de vivre. Ok, ok. Ok, ouais. La joie de vivre. Ok, très bien. On continue. Euh, en maintenant, si je vous dis Mexique. Euh... La France. Ah, euh, oui, de l'Aftapas. Tacos. Tacos ouais. <rire> <rire> et puis soleil. Et soleil. Ok, on termine avec l'Argentine, prends-moi euh, Football. Ouais, le football. Euh... Ouais, les, les mêmes choses que les autres pays, au final. Mais... Ouais, Joël -Vie, oh. par exemple. Et euh... puis euh, les... Enfin, c'est un beau pays, au niveau paysage et tout ça. Paysage, ouais, la Patagonie magnifique. et tout ça. Ok, bah je vous remercie beaucoup. Il Merci. Rien. Merci. <rire> Bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour, en fait il faut dire trois mots pour désigner une nationalité. Par exemple si je vous dis Colombie, trois mots pour désigner la Colombie. Trois ce que vous voulez, là, euh, la Colombie, ouais. euh, Tabac, Ron et, euh, et convivialité. Ouais. Et convivialité, ok, ok. Euh, on continue avec le tour d'horizon d'Amérique latine, par exemple Argentine. Euh, foot, voyage, ouais, euh, voyage paysage. Ok, foot, voyage paysage. Et on termine avec le Mexique. Euh... C'est... Ouais, non, ça va censurer, ça, je sais pas. Donc, Pourquoi Non, n'y euh... a pas de censure. Ah, j'allais dire euh, cocaïne, mais bon, euh, ouais. ça, euh, en ouais, réalité, les cartels, avec quel charbon Les, chapeaux, les ouais. cartels, euh, sinon, euh, la tequila et, la tequila, euh, les, ouais. Grosses ouais. et les grosses fêtes. C'est quoi Les gros fêtes. Ok, ok, la Playa aussi, j'imagine. Ouais, <rire> la Playa, surtout, aussi, ouais. Je vous remercie, merci. merci. merci. Toi, bonne journée. Au revoir. Donc, euh, ah, juste, monsieur, ouais. <rire> Donc, monsieur, s'il vous plaît, euh, vous pouvez dire, en fait, trois mots pour désigner nationalité. Alors, si je vous dis, par exemple, je Japon, trois mots pour désigner le Japon. Euh... Euh, je sais pas, euh, Naruto. Naruto, ok, ouais. Euh, Naruto, euh, je sais pas, Sushi, et puis on va dire euh, le mont Fuji. Ok, ok. On continue euh, les pays, euh, par exemple, Amérique latine, euh, Argentine, trois mots Argentine, trois mots, Javier Pastore, Lionel Messi, <rire> et. Euh, Gonzalo Higuain. <rire> que du foot Que okay. du foot. Ok. Euh, bah, si je vous dis par en Mexique Mexique. Euh, f... Ouais, les faritas. <rire> ok, faritas, ouais. Euh... Charito, toujours. Ah, oui, fait ouais. Et puis euh, on va dire. Euh, un truc au Mexique. Euh. La nourriture, par exemple, ce qu'on mange beaucoup, en ce moment, Ah, les tacos. Ouais, tacos, ouais. <rire> C'est bon, sur les lèvres. Et allez, on termine avec l'Espagne, un pays européen. Espagne, on va dire euh, La Paella, la Paella ouais. Madrid, ouais. et puis, euh, et puis, et puis euh, Pays Basque. Ok, ok. Bonjour, merci beaucoup. Pas de soucis. Merci, au revoir. En fait, euh, il faut décrire avec trois mots euh, les pays que je vais vous dire. D'accord Donc, si je vous dis Colombie, ben, euh, trois mots pour décrire la Colombie la drogue. La drogue, la cocaïne. Drogue, cocaïne, bon, ça fait la même. Ouais, c'est ah, la, la même chose. Chaleur. Chaleur, ouais. La chaleur. La jungle. Et la jungle, ok. Euh, on continue par un avec Mexique Euh. C'est pas, pas, pas le. Sombrero Ah, le sombrero. Comment le Sombrero Sombrero, ouais. Cetacos. Hein. Chaleur, chaleur la en Ok, tequila. Et on termine avec l'Espagne par exemple. La Sangria, Sagrada Familia et Barcelone. Barcelone. le, <rire> et le, et le de d'Espagne. <rire> Je voilà, chocolat de <rire> sur ma plage. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci